Oh, c'est l'heure de l'invité politique du matin, je vous lisais ce matin Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, avec Alex Bouillaguet, pas seulement d'ailleurs. Oui, il est aussi vice-président du Modem. Ouais. Euh, on va parler notamment beaucoup de la réforme des retraites et aussi rentrer dans les retraites des agriculteurs, puisque c'est son portefeuille. L'invité politique du matin, Marc Fesneau. Marc Fesneau, bonjour. Bonjour. Elisabeth Borne bataille en ce moment beaucoup pour obtenir euh, une majorité sur la réforme des retraites. Euh, que dit François Bayrou Il dit que le référendum aurait été éventuellement le meilleur moyen pour euh, faire passer cette, cette réforme. C'est pas un drôle de moment pour dire ça Il n'a pas dit ça précisément parce que j'étais assez vœillère. Donc il a dit que... Le référendum est pour lui un moyen de, de temps en temps de trancher un certain nombre de questions. Mais il a dit par ailleurs que sur la question des réformes des retraites, il n'était pas pour lui moyen, moment, par particulièrement de poser un référendum, puisqu'on avait un processus qui était en cours au Parlement. et que Oui, mais si, chose ça chose ça qu lui, si ça avait été lui, non, et, il aurait pu faire ça comme ça Oui, comme mais c'était dans des choses qu'on avait effectivement proposées, je crois, en 2007, quand François Bayrou avait été candidat, mais il a acté la procédure telle qu'elle a été décidée. Et... Vous voulez dire que ce n'est pas un frondeur, François Bayrou Non, pas du tout. Alors, pour le coup, on a, il a tellement très bien expliqué hier, d'abord, les fondements de la réforme, pourquoi il fallait une réforme. Parce que je crois qu'il ne faut pas se renoncer à l'idée d'expliquer pourquoi il faut une réforme. C'est pas une réforme contre les Français. C'est une réforme pour les Français, pour le système de répartition. Même si ça nécessite, reconnaissons-le, un certain nombre d'efforts. Personne ne peut dire le contraire. Mais euh, il dit qu à chaque fois qu'il faut faire en sorte qu'elle soit faisable, qu'elle qu puisse passer euh, à l'Assemblée, puis que dans l'opinion, et au Sénat, et que dans l'opinion, elle soit comprise. Donc c'est ça la volonté de François Bayrou, c'est de faire en sorte que cette réforme devienne possible euh, dans les débats parlementaires et dans l'opinion. Euh, sur le fond, est-ce que vous êtes d'accord aussi euh, sur l'usage euh, d'un référendum sur cette question Est-ce que c'est pas une question trop complexe, euh, avec euh, que des, des mais, cas particuliers Mais pardon, c'est exactement d'ailleurs ce qu'a dit François Bayrouillère. Il y a un moment où les choses sont parfois euh, complexes, euh, où euh, finalement, d'abord, c'est beaucoup d'éléments d'un texte, parce que quand vous prononcez sur un référendum, vous prononcez sur un texte. Vous imaginez bien que c'est un texte qui n'est pas un texte à deux ou trois articles. Euh, D'ailleurs, le Conseil constitutionnel, autant que je me souvienne, vérifie toujours l'intelligibilité de la question qui est posée. Euh, et donc, il faut qu'on nourrisse le débat. Il y a un Parlement j'ai été ministre des Relations avec le Parlement, c'est au Parlement, l'Assemblée nationale et au Sénat qu'il faut respecter dans leurs prérogatives de faire le travail à la fois de d'explicitation, puis aussi d'analyse et éventuellement d'amendements. Euh, je disais euh, tout à l'heure, euh, vous êtes vice-président du Modem. Euh, le Modem, il a fait un certain nombre de propositions concernant cette réforme des retraites. Il a proposé la hausse des cotisations patronales. Il a <coughs> proposé de rallonger d'une demi-heure la durée hebdomadaire euh, du temps de travail des Français. Euh, ces propositions, elles ont toutes été refusées par euh, Elisabeth Borne, qui a souligné l'ironie, avec ironie, la créativité euh, du, du modem. Euh, vous jouez un jeu en ce moment Non, on ne joue pas du tout un jeu. D'abord, c'est des choses trop sérieuses pour que ce soit un jeu. Il euh, n'est pas illégitime qu'un groupe politique, le modem, Renaissance, Horizon et les autres groupes politiques euh, qui siègent à l'Assemblée nationale, puissent poser sur la table des propositions, des idées, des réflexions et qu'on puisse en débattre. Pas, si ça, ça n'est pas la démocratie, je ne sais pas ce que c'est. À la fin, la seule question qui vaille, c'est ce sur quoi on peut avoir des terrains d'entente, ce sur quoi on peut faire évoluer un texte, c'est bien ça qui est en question. Mais ça n'est pas un jeu. Euh, ce n'est Fran... pas un jeu de posture. C'est pas un jeu de posture. Euh, quand, quand François Bayrou fait ça, il ne pense pas à 2027, bah, on sait, sait qu'il en rêve d'une quatrième présidentielle. J'ai été président de groupe, je suis vice-président du Modem, je sais différencier ce que sont les propositions d'un groupe, qui ont, qui ont leur propre autonomie, d'ailleurs on le voit dans tous les groupes, euh, Est-ce que pense le, la, la formation politique François Bayrou, il a évoqué un certain nombre de pistes, le groupe a évoqué un certain nombre de pistes. Euh, pardon, 2027, nous sommes en janvier 2023, vous voyez bien ce qui s'est passé entre 2017 et 2022, je pense qu'il faut être prudent et François Bayrou l'est tout autant que il, moi. Il l'est mais il laisse les portes ouvertes, mais, il le dit clairement, mais, il s'en cache à peine. Non, mais, non laisser, laisser les portes ouvertes, ça n'est pas dire qu'on y va, laisser les portes ouvertes c'est la vie politique parce que si, qui sait ce que sera 2027 Personne. Et donc, laisser les portes vertes, c'est la chose la plus naturelle qui soit en politique. Euh, un mot encore. Est-ce que Franck Riester n'a-t-il pas tout simplement dit la vérité en affirmant que les femmes seront un peu pénalisées par la réforme des retraites François Bayrou affirme lui-même que leur situation mérite d'être précisée et améliorée. Il y a donc un sujet sur les femmes Non, il y a un sujet global de, de l'équilibre de la réforme. Euh, on sait très bien que les femmes sont celles qui ont souvent la carrière, les carrières les plus hachées, avec des retraites qui sont souvent les plus faibles. Donc la réforme, elle vient plus plutôt, de ce point de vue-là, améliorer les choses pardon de le dire, aussi dépend de l'amélioration. Après, il y a un allongement de durée de cotisation, de, de, de durée de cotisation, accélération de, de, de durée de cotisation. Bah, évidemment, ça, ça concerne tout le monde, femmes et hommes. Donc, euh, moi, je crois qu'on a une réforme qui est équilibrée. Ça n'empêche pas, comme l'a très bien dit François Bayrou, comme l'a dit d'ailleurs la Première ministre, peut-être de préciser des choses là où il y a des, des doutes qui peuvent s'exprimer, et puis de regarder... Notamment, par exemple, les femmes qui, euh, euh, qui ont travaillé et qui ont eu des enfants. C'est elles oui, qui oui, sont le plus pénalisées. Et certaines catégories en plus entre elles, parce que celles qui, euh, qui ont de très, bas, de très bas pension de retraite ce serait plutôt favorisé dans le dispositif. Donc ce qu'il faut regarder ne tirons pas d'exemples de, ou de catégories euh, des généralités complètes. Dans le secteur agricole par exemple, il y a un certain nombre de femmes qui seront plutôt avantagées par le système tel qu'il va être protégé qui va être pr présenté. Donc il faut essayer de trouver à chaque fois ce que peuvent être des trous dans la raquette si vous me permettez l'expression, des zones de flou qui doivent être améliorées et ça c'est le travail parlementaire qu'il fera. Justement, les agriculteurs ils prennent en moyenne leur retraite à 63, 4 ans, euh, eux aussi, ils vont devoir travailler forcément plus longtemps. Est-ce que c'est pas un peu injuste quand on voit euh, aujourd'hui euh, les... Voilà, les difficultés, d'être un agriculteur. On est dehors, c'est un travail pénible. Mais c'est tout à fait vrai, c'est ce qui a d'ailleurs été pris en compte dans le premier quinquennat du président Macron. ce qu'on a appelé les lois Chassaigne. Le président Chassaigne est le président du groupe communiste à l'Assemblée. Donc c'est une loi qui ne, qui vient pas de nos rangs, mais qui a été votée par la majorité, qui vise à améliorer les pensions. C'est de 70 à 85% d'un SMIC. Deuxièmement, dans cette réforme, <coughs> ce qu'on va faire, parce que effectivement, c'est des carrières qui sont souvent en fin de parcours dures, parce que la pénibilité est grande, et un certain nombre de chefs d'exploitation, sont en arrêt maladie ou sont en, alors il n'y a pas d'arrêt maladie en tant que tel, mais ils ne peuvent pas avoir exercé une activité à plein temps et ça les pénalise sur leur retraite. Ça va viser cette réforme à faire en sorte que ceux qui, en fin de carrière, ne peuvent pas travailler et donc ne cotisent pas et donc n'ont pas une retraite à taux plein, à les faire rentrer dans le système pour qu'ils aient le droit à une retraite à taux plein. Donc, euh... Pour bénéficier de la retraite minimum à 1200 euros, il faut une carrière complète. Oui, c'est vrai que ça est en exclut un, un certain nombre. Donc vous, le... vous nous dites ce matin que euh, euh, même si on n'a pas une carrière complète, non. un agriculteur, il peut oui, obtenir la retraite que, euh, minimum ils, ils ont une carrière complète de chef d'exploitation, mais pas en activité pour un certain nombre d'entre eux, parce qu'ils sont, ils sont en arrêt maladie. Donc oui, dans cette configuration-là, c'est plus de 50 000 agriculteurs euh, qui sont aujourd'hui à la retraite, qui n'ont pas pu à la fin de leur carrière travailler sur leur exploitation et qui sont pourtant chefs d'exploitation et qui pourront bénéficier de la mesure. Euh, un mot euh, sur, sur l'Ukraine, l'Allemagne, les États-Unis euh, vont, vont, vont bientôt livrer des chars à, à l'Ukraine. Il euh, y avait pourtant des réticences jusque-là. Est-ce que la France, elle doit elle aussi livrer euh, des chars Leclerc bah, C'est une réflexion qui est en cours, vous le savez très bien. D'abord, la France a, a beaucoup livré de matériel. Je pense au canon César, a du matériel euh, blindé léger, qui nous paraît aussi un élément important dans la, la tactique que les Ukrainiens ont sur leur, sur leur sol la question se posera éventuellement pour les chars Leclerc, mais ça dépend aussi de la disponibilité, de la tactique. Oui, on en avoir. a moins que, que nos, nos voisins euh, sait, allemands. Donc, c'est, c'est une question que non, c'est pas que les voisins allemands, c'est que, globalement, le nombre de chars léopards est beaucoup plus nombreux que le. Oui, c'est ça, ça on en a 222, voilà. nous, c'est ça, il me semble, et, donc, et, donc, et eux, ils en ont, et, et, euh, Enfin, sur différents théâtres, puisque les Polonais en ont, etc. La question qui était d'ailleurs posée aux Allemands, je le rappelle, c'était de savoir s'ils autorisaient à ce que d'autres, les Polonais, des... les Polonais en l'occurrence. Les euh, mais... Donc cette question peut se poser, et c'est une question tactique et de choix tactique. Mais est-ce que livrer du matériel sophistiqué comme celui-là, ça veut dire forcément livrer des hommes qui vont avec, pour la formation, pour euh, savoir comment, comment ça fonctionne Est-ce que euh, la Russie, elle peut accuser ceux qui livrent des chars de co-belligérance Autrement dit, est-ce qu'on peut se retrouver impliqué dans un conflit non, mais... euh, par le biais de ces livraisons de chars Quand vous livrez des armes, quelles que soient les armes, il y a évidemment de la formation pour les utilisateurs. Oui. Mais c'est pas comme un canon euh, César, comme vous. c'est si plus a... compliqué, oui, paraît-il. C'est pas, hein. pas, pas un spécialiste, mais on me dit que c'est plus Moi non plus, modique, plus, moi non plus mais c'est pas parce que la formation est plus longue et plus compliquée que c'est pas de la formation. Donc on est bien sur le même statut que toute personne qui livre des armes, qui est celui de la formation à ceux qui vont être appelés à les utiliser. Donc il n'y a pas, pas de difficulté particulière. Pas un Français sur le territoire ukrainien. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous livrez des armes, vous faites de la formation, et c'est n'est pas une question de co on voit bien que les Russes veulent absolument entraîner dans cette logique pour justifier de leurs propres actes. Par ailleurs, mais c'est pas un risque qu'on prend. Mais je, il faut prendre euh, ses responsabilités quand on est dans une situation comme celle-là. On a besoin quand même de faire respecter l'état de droit et malheureusement, en l'occurrence, l'état de droit il ne peut être respecté que en fournissant aux Ukrainiens les moyens de se défendre. Marc Feno, merci beaucoup. Merci Bonne vous. journée.